Du 22 au 25 septembre, tu es invité à nous rejoindre pour les rencontres d'Oasis à Oasis. Cette année, nous sommes six co animateurs répartis sur trois lieux différents, en Bretagne, dans les Cévennes et en Bourgogne. C'est la première fois que nous expérimentons cette régionalisation, pour privilégier les rencontres entre Oasis voisines, qui auront davantage d'occasions de travailler ensemble à l'avenir, mais aussi pour rendre plus accessible cet événement, quelle que soit ta géographie. Et pour une expérience encore plus en face avec nos valeurs des coopérations et des partages, nous privilégions les formats formes ouvertes, qui permettra à chacun et chacune de choisir un parcours personnalisé et optimal pour soi, tout en étant au service du réseau. Vous, les participants, vous serez les co-créateurs du contenu de ces rencontres, en proposant des conférences, des ateliers participatifs, des témoignages sur vos succès, vos échecs, vos questionnements. Vous pourrez également proposer des moments de détente, euh, des explorations corporelles ou des moments juste de plaisir. Et puis évidemment, il y aura tous les espaces informels qui sont toujours très riches en enseignement. Ce rassemblement est aussi le temps fort de notre réseau en 2022. Où l'espace de quelques jours, nous faisons corps pour renforcer le sens et la substance de notre rêve commun, d'un monde plus écologique et solidaire. Pour en savoir plus et pour t'inscrire, tu peux accéder au lien dans la description. Et pour information, à partir du 3 septembre, les équipes projets pas encore installées en oasis euh, peuvent s'inscrire elles aussi. Bienvenue à chacun et chacune et à très vite au Festival des Oasis